Fortnite à un maïkoum sahadim c'est Siri pas connard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue sur euh, sur Fort sur euh, série 1. Hein. Je vous parle de série 1 hein. alors c'est par pourquoi Parce qu'on vient de créer une série avec ben Philippe. Alors on est euh, commence. On a commencé le 20 juillet 2018 et on se termine vers le, 3... vers le 1er septembre euh, 2018. Voilà. Donc euh, on vient de commencer. All right, all right, Pour l'instant train de. Euh, enfin, bon, ça on est toujours top 1 C'est fait euh, de il pour la première fois en 8 juin 2018. Donc euh, en premier kill il y a un mec euh, qui est derrière le mur, donc euh, j'ai sorti euh, un fusil mitrailleur. Donc euh, voilà. Bah, que... voilà, il va pas ne commen... va pas se commencer à se tarder. il en reste euh, environ une heure. Là, je vais déplacer ça. Alors je vais mettre. Oh. Hein. Dans le top 0. On a deux deux ennemis tués. que je vais faire. Ouais, faire comme ça au voilà je vais mettre sur Fortnite, où es-tu ouais tu Ça fout des, euh, des informations. Ah, voilà. C'est bon. Et c'est bon. Je vais sur Vidéos. replay Ouais, je vais modifier ça. Ils sont tous attachés. Ouais. Ouais, je vais mettre. Euh... Ah non, arrête arrête bon voilà et... ok d'accord ok voilà je vais mettre K aussi je vais mettre K aussi je mets mettre et ici hop là voilà. on vient finir le série 1 alors j'espère que notre vie. Nos, nos vidéos nous nous ne vous ont euh, plus voilà alors n'hésitez pas de me liker commenter partager sur ce site babe, faut ensuite n'oubliez pas euh, Sorrybo.com que je vous affiche euh, ici en all jour, et voilà comme ça, il sera fait. N'oubliez pas de commander des t-shirts, des sacoches, des, des tasses, etc. Ou le à la prochaine. Et on va commencer au sé série 2 et on a créé un série 2 qui est juste dans ma PS3 voilà pourquoi la série parce que il y a beaucoup des, des parties où, euh, où on crée des, des émissions euh, des, des, des, des pranks etc par exemple des vidéos on va commencer au, au série 2 plus tard Là, on vient de terminer euh, série 1. Voilà pour la playlist. Voilà. Voilà, c'est. On est arrêté à 13. Voilà. Et au playlist. Voilà, le euh, sous-celle-là. Ah bah là. Voilà. voilà, série 1. Série 1. Voilà. Alors, bienvenue dans notre série numéro 1. Welcome in our series. No. number 1. Ok. <rire> number 1. Bon. Bon. Bon. bah ok en tout, il y a Bon. Bon. Bon. Waouh. Parce que pour numéro, n'y a pas assez de place ben voilà, maintenant c'est Hashtag Ben benprank, Hashtag BenPrankHeader. Bon voilà alors je vous dis à la prochaine et euh, tout passera mieux. Alors, c'est le départ de série euh, numéro 1. Maintenant on est arrivé au euh, série 2.